Aujourd'hui, quand on va dans un milieu naturel, on est toujours chez quelqu'un. Ce propriétaire qui peut être privé ou public est responsable de ce qui se passe chez lui. Et quelqu'un qui aurait un accident pourrait se retourner en fonction du, de l'accident et de son origine vers le propriétaire. Et aujourd'hui, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade était en première ligne sur ces conventionnements avec les propriétaires. L'enjeu pour le département, ça a été de pouvoir justement travailler avec la Fédération Puisqu'on sait qu'aujourd'hui celle-ci ne représente que moins de 10% des, des pratiquants en termes de licenciés, et c'était de pouvoir justement l'accompagner dans le conventionnement des sites et le partage de cette responsabilité. Donc aujourd'hui, la Fédération Française de montagne et d'Escalade de continue à gérer les sites, à les équiper, à les contrôler, à les vérifier. C'est leur compétence, ça nécessite une, une expertise. Le département, lui, supporte la responsabilité de l'aléa imprévisible de l'événement qu'on ne peut pas prévoir parce qu'on est dans un milieu naturel qui évolue, parce qu'on a des conditions météo qui peuvent amener des fois des aléas. Et donc le département, au même titre qu'il est responsable de tout le patrimoine, il hein, faut se dire qu'aujourd'hui, vous allez dans un espace naturel sensible, au niveau des routes, au niveau des collèges, le département apporte déjà, déjà une très grande responsabilité à l'échelle d'un territoire. Et donc aujourd'hui, les sites d'escalade, parce qu'on ne voulait pas qu'ils puissent se fermer et pour permettre l'activité au plus grand nombre, sont aujourd'hui contractualisés par le département. Donc là, on est au pied de la falaise, on regarde, donc là, on va... C'est un secteur, la, la paroi elle fait 35 mètres, il y a des relais intermédiaires. Donc on va faire le tour, on va accéder par le haut et on va travailler sur, les sommets là de, sur le sommet de la falaise. L'important pour le département de l'Isère, c'est toujours de faire plus connaître notre département. C'est aussi d'apporter aux Isérois, Iséroises, toutes celles et ceux qui pratiquent l'escalade dans notre département, eh bien, la possibilité d'exercer de leur, leur sport dans des conditions de sécurité optimale, Et aussi, et pour ce qui nous concerne, surtout de sécuriser les propriétaires publics ou privés en cas de, de problème ou d'accident pour ne pas que leur responsabilité soit recherchée. C'est bon, Suzanne Une chose très importante c'est qu'en fait ceci peut marcher uniquement si nous avons les trois acteurs réunis ensemble qui sont la collectivité, dans notre cas le département, le comité et les clubs. C'est en fait euh, l'amalgame de, de, de, de, de ces trois structures qui permet de faire fonctionner correctement le système. « On travaille parfaitement en pleine collaboration, en partenariat avec la FFME, elle qui sécurise et qui entretient les sites, et nous qui signons les conventions juridiques avec les propriétaires pour couvrir l'ensemble du spectre des, des responsabilités. On accompagne la, la fédération par, par des subventions, à peu près 30 000 euros par an pour qu'ils achètent le matériel. Et puis, ma foi, pour le reste, eh c'est les services du département qui assurent le suivi juridique du conventionnement avec les, les propriétaires. » En fait annuellement on, on, on fait un, un programme prévisionnel de l'entretien des sites euh, par la connaissance de ce qu'on a euh, sur le de ce qu'il y a à faire et on se met d'accord avec le département qui est le financeur principal euh, voilà pour savoir voilà, qu'est ce qu'on va faire cette année ensuite on, on réalise les actions et une fois à chaque, chaque visite en fait, ou chaque euh, quand par exemple s'il si faut qu'on vienne trois ou quatre jours d'affilée euh, sur un site, à l'issue euh, du, du travail de, de rééquipement d'entretien, là on envoie un compte rendu à différentes personnes, donc bah, le département, euh, les propriétaires, donc euh, bah, la commune ou alors des propriétaires privés, donc on les informe une fois que, que c'est fait. Également avant une visite éventuellement avec les naturalistes sur certains sites euh, où, où c'est un peu sensible, où il y, y a des enjeux naturalistes. Donc. Donc lors, lors de l'inscription d'un site naturel d'escalade au schéma départemental des sports de nature, il y a tout un volet qui va être aussi sur le suivi de la biodiversité présente sur le site de pratique. Donc, Avec les partenaires du département de l'Isère, qui sont le conservatoire des espaces naturels de l'ISER, euh, la Ligue de protection des oiseaux et l'association botanique jean -Siana, on va effectuer des inventaires au printemps sur les sites de pratique pour mieux connaître la biodiversité qui va être présente. Et lors de ces inventaires ou lors des remontées qu'on a aussi auprès, de, auprès des grimpeurs, si des nidifications sont constatées ou des espèces patrimoniales de flore sont constatées aussi sur les accès, on va soit fermer temporairement des itinéraires, euh, voilà, le temps de laisser à l'espèce le, d'effectuer de, de son cycle complet de reproduction ou de déplacer légèrement un accès pour ne pas piétiner une placette de flore. Ce n'est pas facile de gérer un équipeur, ce sont des gens qui ont un, qui ont un gros caractère, qui sont entiers et qui, effectivement, leur expliquer qu'on allait leur, euh, leur interdire ou, ou du moins, euh, euh, ne pas suivre, en fait, ne pas les suivre pour de l'équipement, c'était problématique. Mais nous avons dû, effectivement, on a pas mal discuté et, et, et, et le fait surtout que le département ait assumé cette responsabilité nous a énormément servi dans la démarche. Voilà, de ce côté-là, on a un maillon qui est bien usé, qui commence à être corrodé, rouillé. Du coup, on va le changer à force de mouliner dessus. Là. Il a perdu quand même pas mal de matière, presque un millimètre. Un millimètre, ça suffit à le changer. Déjà, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même un projet de loi un amendement pour pouvoir justement faire évoluer cette responsabilité. On comprend que dans un milieu qui bouge, la nature est en est constant phénomène et il y a plein d'aléas, les aléas météo que nous vivons nous montrent que celle-ci peut amener des accidents auprès de n'importe qui, un arbre, un rocher ou autre. Donc c'est déjà, reconnaître aujourd'hui le fait que dans la nature il y a un risque et qu'on supporte un risque. Derrière la judiarisation, les responsabilités nous montrent que derrière le, la justice prend, que les jurisprudences prennent en compte cette allée-là. Par contre, aujourd'hui, les textes en vigueur, et la situation réelle, celle que l'on rencontre sur le terrain, ne sont pas en adéquation. Et donc c'est tout l'enjeu de pouvoir aller vers une vraie reconnaissance de, de, de l'aléa, de la nature et du fait que celle-ci peut amener des fois des, des accidents qu'on ne peut pas prévoir. Ces falaises sont gérées au sein du comité via une commission SNOP, donc fort d'une dizaine de membres. Nous avons bien sûr aussi beaucoup d'équipeurs euh, indépendants qui, avec qui on travaille euh, dans, dans, tout, dans tous les territoires, de, dans toutes les zones de, de l'Isère. Le mélange inox c est assez normal, ça, ça fait... C'est pas bon, donc du coup on, on remplace juste la chaîne. Comme les goujons ils sont encore très bons, mais, euh, on change juste la chaîne et on met euh, une chaîne galba. Euh, on a l'objectif, on va dire, de passer régulièrement euh, les visiter, les entretenir, les contrôler. Euh, on a pour objectif de le faire pour chaque falaise au moins une fois par an. Et lors de ces visites, ben, on a un registre sur lequel on sait ce qu'on va faire sur la falaise. C'est le, le registre de suivi de la falaise avec le nom des voies, les cotations, puis surtout le, le matériel en place, les, les dernières dates de vérification, contrôle purge, vérification, et les commentaires sur, sur ce qu'on nous a remonté, ce qu'il y a à faire. Donc ça peut être de la mise aux normes, euh, par rapport à, à des voies qui auraient été équipées avec des anciens équipements, euh, vétustes de nos jours, ou plus aux normes, ou alors euh, abîmées, usées. Donc ça peut être des points, des relais, des maillons sur ces relais. <coughs> voilà, toutes sortes d'ancrage en fait. Et puis après, une partie importante aussi c'est la sécurisation par rapport à, aux chutes de pierre. Euh, donc euh, on fait des purges préventives, on passe dans les voies et on fait a, euh, tomber les cailloux les plus instables euh, pour éviter bah, qu'ils tombent quand on pratique l'escalade elle-même. On est amené aussi à déléguer euh, tout ce qui est les à côté de la gestion du site. Euh, ça peut être euh, bah, la gestion du parking, les panneaux qu'on met à l'entrée du site sur les parkings. Euh, ça peut être euh, les toilettes sèches qu'il y a sur, sur certains sites euh, fréquentés. Et on a effectivement beaucoup de falaises euh, en site sportif. Euh et qui nous permettent à, à tout à chacun de, de trouver son bonheur du 2 au neuf parce qu'on a même euh, du côté de Pral des, des, des voies qui ont été ouvertes en 9. Après on a tout un volet sur la sensibilisation des pratiquants euh, qu'on effectue soit directement sur les sites quand on va à l'encontre des pratiquants qu'on peut rencontrer soit aussi lors des formations, euh, formations équipement qui sont données par la FFME donc euh, on, a, on a pas mal d'outils maintenant, des petits livrets qui permettent d'informer les pratiquants sur les différentes espèces qu'ils peuvent retrouver sur les sites. Moi ce qui me plaît dans ce travail, euh, avant j'étais ingénieur donc ça change beaucoup en termes de, de bureau et d'environnement, euh, bah, c'est d'évoluer dans un environnement naturel euh, qu'aucun jour euh, ne se ressemble. Et euh, voilà, quand on est au grand air, on, on évolue euh, dans un superbe bon environnement, et on a aussi euh, l'occasion d'effectuer un travail dont on sait qu'il va servir euh, immédiatement. Euh, voilà, on se sent un peu utile à la communauté euh, des grimpeurs. Quoi.